Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on parle pas souvent du tout et pourtant c'est tellement tellement tellement important euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais j'aimerais vraiment revenir dessus aujourd'hui c'est la détermination. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est de parler de détermination. Parce que quand on se lance dans ce métier, on se dit souvent, « Bon, j'apprends à faire les ongles, je l'ai fait, j'ai ma clientèle, tout se passe bien, on vit dans le monde des bisounours. » Or, en vrai, c'est rarement le cas. Ce qui se passe, c'est qu'on va progresser par palier. C'est-à-dire que on va faire ses premiers pas, on se dit « Ouais, génial, j'arrive à poser du semi-permanent. » Puis d'un coup, on tombe sur une forme d'ongle, un type d'ongle qui va être peut-être plus compliqué. Des ongles peut-être courts ou rongés ou des ongles très larges et on va se dire « je pensais réussir à maîtriser cette technique et en fin de compte, je la maîtrise pas. Et là, on va se sentir mal. On va avoir l'impression que finalement, on progresse pas. Même un petit peu l'inverse, qu'on régresse un petit peu. Or, c'est pas vrai. On continue toujours à progresser, mais on est face à des situations plus difficiles. Donc, en fait, quand on arrive dans ces moments où on se dit, on régresse un peu, on a des moments de doute et on se dit, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier? Et là, j'ai envie de dire, gros panneau, attention, <rire> si là vous lâchez, c'est fini. Il faut pas espérer ensuite euh, euh, réussir parce que tout simplement vous vous êtes dit non maintenant euh, j'y arriverai pas. Donc vous, vous êtes mis ça dans la tête et ça ne marchera pas. Euh, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est avoir la détermination de se dire, ok, cette pause n'était pas parfaite c'est pas grave, il euh, y a bien plus grave dans la vie, je vais essayer euh, de faire euh, peut-être une autre technique euh, m'entraîner sur autre chose ou m'entraîner à fond sur cette technique là pour la maîtriser à fond euh, et après peut-être que je passerai à autre chose donc après c'est à chacune aussi de, de suivre un peu son feeling, de, de voir comment elle se sent le plus à l'aise, il y en a par exemple qui me disent Nathalie je ne maîtrise pas cette technique, donc je lui dis écoute tu as deux possibilités, soit euh, c'est que c'est une technique trop avancée pour toi actuellement, donc je te conseille d'y revenir plus tard soit tu veux vraiment maîtriser cette technique maintenant et dans ce cas là tu passes une journée où tu fais bourrage de crâne tu fais que ça alors ça peut paraître contre intuitif mais je peux vous garantir que quand vous faites par exemple le baby boomer alors là c'est vraiment un bon exemple euh, le baby boomer vous le faites sur 10 ongles de suite je peux vous garantir qu'au bout du dixième en général vous le réussissez vous testez plusieurs techniques d'ailleurs dans la formation nail art je montre quatre ou cinq techniques différentes pour réaliser un baby boomer donc vous testez vous voyez dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise et au fur et à mesure, vous progressez. Et à la fin de la journée, peut-être que vous aurez réussi. Tandis que si vous faites un baby-boomer, vous dites « Ah, il n'est pas réussi, je suis nul. » On a souvent tendance à se dire « Oh là là, j'y arrive pas, euh, euh, pff, les autres y arrivent. » Mais on voit pas tout ce que les autres ont fait derrière pour y arriver. On se dit seulement « Je vois sa photo, elle est mieux que la mienne. » « Je suis plus nulle ». Non, ce n'est pas le cas. Si ça se trouve, l'autre personne était beaucoup plus nulle, mais elle s'est entraînée dix fois plus au moins. Ou alors, elle a intégré peut-être la formation il y a six mois, par exemple. Donc, il ne faut jamais se comparer aux autres. Il faut toujours euh, rester face à sa propre situation en se disant « Je suis débutante, j'avais peut-être une pause difficile ou j'avais peut-être euh, voilà, une cliente qui m'a demandé quelque chose qui est compliqué pour moi, donc j'ai essayé de le faire. » Peut-être que j'ai échoué, échoué entre guillemets, à, à bien la faire. Mais par contre, qu'est-ce que j'en apprends On apprend toujours de ces erreurs. Si par exemple le baby boomer est pas bien dégradé, on se dit ah ben peut-être que mon vernis était euh, peut-être trop pâteux. On va essayer de trouver une solution euh, pour que la prochaine fois ça se passe beaucoup mieux. C'est pas un échec. Encore une fois, on apprend. Voilà. Et il faut toujours rester dans cet optimisme de se dire j'évolue. Ok, je fais des erreurs, mais j'évolue. Voilà. La détermination, c'est aussi de ne rien lâcher, de toujours avoir finalement un objectif et de, de finalement se dire, bah, chaque pas que je fais, je me rapproche de cet objectif. Par exemple, moi mon objectif de la journée aujourd'hui, c'est de tourner 10 vidéos. Donc c'est beaucoup, c'est un gros objectif parce que j'ai ma fille à côté, il faut que j'aille la chercher à 5 heures à l'école. Mais je me suis dit, bah, cet après-midi, je vous fais des vidéos. Donc je les ai préparées ce matin et cet après-midi, je les tourne et je euh, vous vous l'entendez pas parce que euh, je prends beaucoup sur moi mais actuellement j'ai une bronchite et j'étais pas loin de la pneumonie il y a quelques jours donc je suis sous anti, euh, antibiotiques je plein de médicaments et tout mais j'ai décidé aujourd'hui de ne pas rester au lit, de ne pas rester euh, affreuse comme je l'étais les derniers jours et de me maquiller tout simplement pour vous faire ces vidéos parce que j'ai la détermination, parce que j'ai l'objectif, parce que je sais que ces vidéos vont vous aider. Et donc en fait ça c'est mon leitmotiv qui va faire que je vais me bouger le cul entre guillemets et je vais y aller, je vais le faire. Il faut trouver quelque chose qui vous motive. Est-ce que c'est ces vacances que vous avez prévues de faire Peut-être un voyage loin aux états unis en Chine, je ne sais où. Est-ce que c'est le fait de gâter vos enfants à Noël Est-ce que c'est le fait d'avoir une autre vie Qu'est-ce qui vous motive Il faut toujours rester sur ce qui vous motive. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous motive ben il faut voir finalement le chemin et ça euh, j'ai envie de vous aider à y arriver j'ai envie de vous aider à, à vous montrer la voie finalement pour euh, pour que vous soyez guidés voilà comme euh, quand on joue au bowling ben, pour éviter que pour les enfants ça aille euh, sur les côtés on met des voilà, des, des petites protections. Ben Moi, c'est pareil. J'ai envie de, de vous, euh, finalement, de vous jalonner un petit peu la, la route, de vous mettre des, euh, des, des petits plots comme ça pour pas que vous sortiez et pour, surtout pour pas que vous n'arrêtiez en cours de route. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on est seul, quand on fait une formation en centre, tout ça, c'est que quand on rentre à la maison eh ben, on est seul et là, on sort très vite de la route. Si on n'a pas quelqu'un qui nous dit « mais écoute, tiens bon, crois en toi, tu vas y arriver, regarde les progrès que t'as as déjà fait euh, tout ça, eh ben on abandonne. Et c'est le problème de la plupart des formations. Moi, dans ma formation, j'ai une fierté énorme de pouvoir dire que quasi toutes mes élèves, alors là, je forme actuellement à peu près euh, 300 élèves, ce qui est pas mal, euh, quasiment toutes mes élèves ressortent de cette formation et travaillent dans ce domaine quasiment toutes c'est assez incroyable en tout cas celles qui sont en formation qui viennent de rentrer en formation bien sûr elles n'ont pas encore leur leur certificat et puis elles n'ont elles pas encore ouvert leur entreprise mais euh, en tout cas elles, même si elles ont des fois des coups de mou où elles se disent oh là, là est ce que je vais y arriver en tout cas elles s'accrochent. et pour moi ça c'est déjà la réussite parce que si on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, on sait pourquoi on le fait. Et surtout après, on a besoin d'être bien sûr encadré pour pour le faire. Je trouve que c'est essentiel parce que euh, quand on fait une formation, qu'on sort de cette formation... On n'a plus forcément tous les bons gestes précis de la formatrice qui nous a montré pendant une heure ou deux heures la technique avant que nous on le fasse. Et, et du coup le problème c'est qu'on va venir, on va déjà avec, avec des cases en moins j'ai envie de dire, comme si on prenait un puzzle, il manque déjà des pièces. Et euh, on va prendre des mauvaises habitudes, on va pas bien tenir la lime, on va faire ci, ça. C'est pour ça que cette formation que je vous propose, elle est justement adaptée pour que vous puissiez y revenir quand vous voulez. Vous pouvez y aller donc de n'importe où dans le monde, même en vacances, en prenant l'avion, dans le bus, dans le train, dans, dans les bouchons, pourquoi pas. Vous pouvez changer de vie à votre rythme quand vous le voulez, quand vous le décidez finalement. Bah, J'ai voulu faire cette formation 100% liberté pour justement que vous soyez accompagner du début donc c'est à dire de vos tout premiers pas jusqu'à l'arrivée alors pour moi l'arrivée euh, elle sera pas forcément c'est pas forcément la même arrivée que tout le monde c'est pas forcément ouvrir l'entreprise c'est que vous ayez vraiment une clientèle qui tourne que ça fonctionne et que vous puissiez vraiment finalement tirer un salaire suffisamment important pour que vous puissiez ne plus avoir besoin de travailler le, le but pour moi c'est que vous puissiez quitter un emploi qui ne vous convient pas parce que je pense qu'aujourd'hui au 21e siècle en. En, bientôt, euh, voilà on sera bientôt en 2020, je dis mais comment peut-on encore chaque jour aller faire un travail qui ne nous convient pas Comment peut-on euh, être une femme au foyer si cela ne nous convient pas On peut espérer plus, on peut voir plus grand. Encore une fois les gens qui choisissent euh, de faire un emploi euh, qui leur convient pas trop pour l'alimentaire parce qu'ils ont peur je peux rien dire par rapport à ça, juste vous dire bah voilà, faites, euh, <rire> faites péter toutes vos peurs et puis euh, on va voilà, on va ensemble dans, dans cette aventure, euh, on va jusqu'au bout. Mais celles qui sont mamans au foyer et qui aiment ça, qui s'épanouissent là-dedans, c'est super. J'ai voilà, j'ai vraiment rien contre les mamans au foyer, c'est juste que moi, c'était pas ma vision des choses du tout parce que autant j'adore ma fille, j'adore jouer avec elle, j'adore lui consacrer du temps, autant je voulais m'épanouir professionnellement. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Et si vous avez ça en vous, j'ai envie de dire, ne faites pas taire cette petite voix qui vous dit, fais-le. C'est le moment maintenant. Ta vie, elle passe. Tu as 35, 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce que oui, il y a des personnes qui ont plus de 60 ans qui sont dans la formation. J'en ai qui ont 17 ans aussi, donc de 17 à 65, on va dire. Il n'y a, a pas d'âge. C'est n'importe quand. C'est quand vous en ressentez le besoin. Et si vous me dites, alors là, il y a, il y a beaucoup de filles qui me disent ça, je suis tombée par hasard sur tes vidéos. Non. Le hasard, ça n'existe pas. On dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Si vous êtes prête, c'est, voilà, c'est que vous avez vu, euh, vu ma vidéo parce que vous êtes prête. C'est pas par hasard. Voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser trop dans cette vidéo, je voudrais vraiment faire des vidéos courtes pour qu'elles soient plus digestes, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que si vous voulez réussir dans ce domaine, c'est tout à fait possible à 100%, mais il vous faut un plan, il vous faut un accompagnement, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites. Voilà. Si vous si vous avez le, si vous avez d'abord le pourquoi, le plan et l'accompagnement, vous ne pouvez pas échouer finalement. Vous pouvez que réussir. Alors que ça prenne deux mois ou que ça prenne deux ans, finalement, j'ai envie de dire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a au bout du chemin. C'est c'est la vie que vous aurez après. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider, euh, j'aimerais vous aider encore davantage. Donc c'est pour ça que je vous ai créé des petites formations gratuites. Alors j'ai créé une formation donc qui s'appelle Challenge de 7 jours pour déterminer si le métier de prothésiste ongulaire est fait pour vous. Et là en fait pendant 7 jours vous allez recevoir des vidéos, donc des vidéos où je parle beaucoup du plan personnel aussi où je parle de vos envies, euh, de la liberté, du temps, euh, de, des enfants. Enfin, je parle de beaucoup, beaucoup de choses sur le plan personnel pour débloquer certaines peurs. Ensuite, on va bien sûr voir euh, tout ce qui est euh, plus du côté pratique, mais je reste assez en superficialité au niveau de, de cette formation là j'ai une autre petite formation euh, au niveau des ongles donc c'est une formation d'initiation à la pose euh, à la pose longue, tout simplement on voit quelques petites techniques encore une fois cette formation ne suffit pas pour ouvrir euh, une entreprise hein. c'est vraiment juste de l'initiation pour apprendre quelques petites bases pour voir si justement ce voilà, si, si ça vous plaît d'apprendre à travers les vidéos, si ça vous plaît ma manière de vous apprendre des choses, toutes ces choses-là. Je vous offre également une formation en maquillage, donc euh, voilà, on va voir certaines petites choses en maquillage. Euh, <coughs> je suis désolée, je suis un peu malade, ça me ça me prend encore un petit peu, je pense que j'ai encore un petit peu de fièvre d'ailleurs. Et... Euh, et donc du coup, euh, je vous offre encore en dernier un atelier donc euh, qui dure quand même quelques heures. On va beaucoup parler des croyances limitantes, de comment casser les croyances limitantes, de comment aussi automatiser votre business, euh, comment euh, automatiser la prise de rendez-vous euh, par rapport à un site internet que vous allez pouvoir créer très facilement et gratuitement. Donc je parle tout ça dans l'atelier, je vous montre combien vous pouvez espérer gagner et là vous, allez, vous risquez d'être surprise et euh, voilà donc cet atelier là s'appelle euh, succès et liberté et je vous conseille vraiment vraiment de vous prendre deux trois heures pour le regarder tout simplement parce que je pense que c'est plus important peut-être plus intelligent que de regarder une série à la télé ou euh, voilà un av ou <rire> quelque chose comme ça ou de même lire un mauvais livre euh, donc je pense c'est plus important de se prendre ce temps là pour travailler sur soi même là c'est un travail que je vous offre gratuitement j'ai mis énormément d'énergie pour cet atelier donc euh, voilà vous pouvez euh, retrouver tout ça sur mon site internet euh, www.yournails-international.com et euh, donc euh, voilà on se retrouve sur ce site où vous allez avoir tout le descriptif des formations vous pouvez accéder au prix aussi. Alors, tout le monde me dit, je ne trouve pas les prix. Il y a un gros bouton tout en haut. <rire> plus d'informations, accéder au prix. Il suffit de cliquer dessus et euh, de cliquer finalement tout en bas de la formation euh, qui vous intéresse. Vous cliquez dessus. Vous n'êtes pas inscrit tout de suite. Hein, vous inquiétez pas. Vous accédez juste au descriptif et au prix. Voilà. Après, euh, libre à vous de rester sur cette page ou pas. Euh, voilà. Il y a aussi une page témoignage où vous allez pouvoir voir euh, donc, le témoignage de mes élèves. J'ai pas encore eu le temps de mettre tous les témoignages. J'en ai plein en réserve encore que je vous ré donc pour les prochains temps et puis je vais je pense en tourner encore d'autres parce qu'il ya voilà les filles sur sur le groupe de formation sont tellement enthousiastes me disent waouh wow, mais, mais nathalie j'adore ce que tu fais et tout je veux vraiment à mon tour te rendre l'appareil. donc euh, voilà il y en a certaines qui qui sont ok malgré leur peur de se montrer en vidéo de faire ce geste là pour moi ce que je trouve tout à fait admirable je trouve ça juste génial euh, je sais pas si moi en si j'avais été à la place de l'élève j'aurais osé le faire donc je trouve ça d'autant plus génial de le faire pour quelqu'un d'autre et encore une fois merci infiniment je le dis toujours mais merci infiniment à mes élèves parce que c'est vraiment elles qui euh, qui font en sorte de parler de moi je fais même pas de pub finalement puisque en fait euh, voilà mes élèves parlent tellement de moi que c'est le bouche à oreille et, euh, et voilà on intègre régulièrement des nouvelles élèves alors que j'en ai même pas entendu parler elles m'ont pas appelé elles m'ont pas contacté juste parce qu'elles ont discuté avec une de mes élèves, bah, par exemple sur le groupe femmes d'exception du rêve à la réussite sur facebook euh, parce que voilà c'est un groupe que j'ai créé pour passer le cap de la peur c'est à dire on peut parler avec mes élèves on peut échanger on peut poser ses questions par rapport à la formation et donc du coup bah, j'y réponds mes élèves y répondent et puis ça permet voilà de savoir où on met les pieds parce que je trouve que c'est hyper important de savoir dans quoi on s'engage il faut que ce soit très très clair à tous les niveaux et j'espère J'espère que je peux le faire le mieux possible, j'essaye de vous faire des vidéos pour vous faire comprendre finalement ce que je veux vous faire, euh, vous faire. Euh, voilà. quel est mon message, quel est mon but pour vous, euh, quelle est ma mission pour vous, et donc euh, voilà, j'essaye de vous l'expliquer le mieux possible, je sais pas si c'est toujours très clair, parce que c'est très clair dans ma tête, mais quand je l'exprime, pas toujours, <rire> surtout que là je suis malade, donc c'est encore pire. Mais voilà, restez déterminés, et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo.